La ville nous a donné tout cet espace-ci à partir des clôtures. en fait. Euh, ça veut dire que tout ce qui est enclôturé nous entretenons avec, euh, avec les participants du potager. Et il y a des bacs individuels et des bacs collectifs. Donc dans les bacs individuels, euh, c'est un bac par ménage ou par personne en tout cas, euh, d'un ménage, et euh, dans lequel euh, les propriétaires font ce qu'ils veulent. Donc Comme c'est des petites surfaces, euh, on ne va pas dire qu'on va se nourrir avec, mais plutôt les gens font des expériences, au fait redécouvrent en légumes. Euh, à côté de ça, il y a des bacs qui sont collectifs, dans lesquels on va planter plutôt euh, de la menthe, certaines épices, qui intéressent tout le monde. Euh, pareil pour les tomates, on a fait deux bacs de tomates de cette façon-là. Finalement, euh, quand quelqu'un vient, ils sont tous attentifs au fait, à ce que ça se passe bien dans tous les bacs aussi. Le fait d'avoir une liste avec, euh, avec euh, les contacts de chacun, ça permet ben, d'éviter des conflits de voisinage éventuellement, ou, euh, ou de dire bah, « tiens, je suis passé, j'ai remarqué que euh, tes poireaux ne vont pas bien ». Et, euh, et voilà, le fait que tout soit si que les BACs soient si proches les uns des autres aussi, finalement, ça, ça force un petit peu le contact. Et, euh, et les gens s'échangent, ben des petits conseils, euh, éventuellement, on se donne quelques légumes aussi. On commence à être un petit peu à l'étroit, ouais. Donc au début, comme je le disais, on a commencé avec 10, 12 personnes. Maintenant, on arrive proche de 20 personnes. Euh, donc on n'a plus trop de place pour les BACs. On se dit qu'on va commencer à étendre les clôtures un petit peu plus loin pour, pour accepter plus de monde. Les enfants sont très curieux en tout cas, ouais. ça c'est clair. Donc euh, voilà, quand nous on est présents sur, euh, sur le jardin, on essaye de les prendre avec nous et de leur expliquer euh, eh ben, comment ça se passe, s'ils peuvent nous filer un petit coup de main aussi. Euh, maintenant c'est vrai qu'ils courent partout, ils ne sont pas faciles à canaliser, donc c'est un travail pas évident, mais ben, on se rend compte que ça a du sens aussi, ben, peut-être de les réconcilier aussi justement avec, avec les espaces verts.